Le chef de l'église, vous savez, tout cela à le comprendre message tout ça là. Je pense que béni de la part du de notre Seigneur Yeshua. de façon que esprit et convaincre yo na vérité de façon ke marambo na koloba et ou te pan angate, me ou ta nakatya mou li na e po yo bi ki sa na kombo yeshua Amen Nazako solana binou mouke sur le joug de Dieu Joug ezali eloko ba tchaka nakatya na, na donk entre deux euh, ngombe oba labourekama bele na ba image angwana N'gombe comprendra la burama, belle bactéria. Donc, eh, dès que nous ok pouvons avoir mis mi sous forme de tia bois, bactéria pourra pou ba nous couper. Par exemple, on comprendra la belle bactéria réellement, n'est-ce pas? Donc, on oh, moko zéla moque parallèlement. Basala musala ou basi sengeli basala. Mais la, pro, la, la problématique est-elle? Est-elle que jugwana est-ce-que soit il y a Nzambe, soit il y a Satan? Ce qui Satana a satana, laissé au jug n'est-ce pas dit, nous combattons kilo nae, puisque un mais ceux qui ont la c'est-à-dire ont une responsabilité à l'évangile ont une responsabilité n'est-ce pas a et pourquoi puisque nous puisque le Dieu que nous servons c'est un Dieu d'amour tellement que à a une qui mission provision de le c'est-à-dire ceux qui a kati yo, a kati yo, à tel point qu'à partir de maintenant, c'est-à-dire à partir de ma casse, il y a eu quoi avancer n'est-ce pas, sans pour autant oser regretter, je veux dire, la décision, la direction aux aguerris. Vous savez, pendant que nous préparions le message, ouyo, au fait, l'anglais qui n'a fait réfléchir Moutmoko pas par mes pensées, mais par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu aussi. La Bible me dit que... Matthieu, chapitre 11. Tout en rapidement, verset 28. Yeshua lui « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau léger tout le monde a remarqué Jésus ose pesa bisso n'est-ce pas opportunité yosolandangai alo bi venez à moi c'est-à-dire moun tou nyonso o asa fatigué ou bien chargé solution zali moko Jésus asa ko senga nayo o ya e pa nayé il y a na yo, des charges, Pourquoi Puisque il y a yo repos. Et puis, il y a a joug Il y a entre deux chevaux ou bien y a e chevaux. a a a son a n'est-ce pas que vous avez charge N'est-ce pas que vous responsabilité Alors que vous rassurez que prenez mon joug et vous, et sur vous, et vous, recevez mes instructions. C'est-à-dire que ce que vous avez un jug, vous avez colo, au avez temps vous donner mon côté. Et pendant que je préparais ce message, je vois réellement ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans tant temps moderne. Je vais parler des ministères. Selon Ephésiens chapitre 4 verset 11, but a ministère pour perfectionner perfectionnée bassein. Ça dit, mais qu'on perfectionner bassein, et ça dit, pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Pourquoi Puisque beaucoup ne viennent pas, n'est-ce pas, à Dieu avec leur fardeau, avec leurs défauts, avec leur, défaut, leur n'est-ce pas, euh, euh, oh euh, faiblesse mingbaika e pa nzambe après avoir fini sa théologie après avoir été consacré pour n'ayer bi que moussande bandi wana mais c'est pas ça yesu alobi ke boya e pa nangai binus bolembi pe bozana ba mikumba pour n'nini nako pesa binu repos et puis alobi ke non prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions ça dit so ceux qui ont une responsabilité à l'évangile et bongi toi soi instruction ou tu pa nzambe pour tu banni digne ko tambu sama et puis alobi car je suis doux et humble de cœur Tout le monde est là pasteur. pasteur. pasteur comme est pasteur, pour ne pas dire est vautour comme profiteur pas pas place ni là la prophétie, par excellence, c'est la Bible. Que personne ne vienne te dire qu'il est prophète. Puisqu'un prophète ne vient pas nous dire qu'il est prophète. Il y a un profil commis prophète. C'est un faux. Pourquoi Puisque la prophétie, ce n'est pas un titre. Si tu as, tu as les dons, n'est-ce pas? Le don, on ne peut pas l'exposer. Le don, on reconnaît un arbre à ses fruits. Les autres, on a que non. Peut-être la parole de connaissance. Mais tu n'es pas prophète. Or, oh, le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Or, oh, pour parler de la part de Dieu, il faut la mandater. Et les choses que tu diras ne seront pas des choses. Il y a yako tater il tituber, il y essayer. Ça seront des choses réellement sur le bien-go. Et puis, ça ne Pourquoi puisque la prophétie ne doit pas venir de toi. Je suis rappeler que Moutou, gens a besoin de se faire. Alors, Dieu me dit de te dire ils ont le droit prophétie. Peut-être que les gens ont le souhait envers eux. Ils ont le souhait de Toi, tu penses qu'ils ont prophétie. Ce sont des choses maintenant que j'ai dit prophète, prophète, soi-disant prophète, a commis profiteur acomolu ka ba faible en esprit ba tout ba li désespéré ba tout ba zali n'est-ce pas mal mené ba tout li ba li na ba na ba vie moko difficile pour encore penser avoir espoir afin que moutona s'attachait naïe mais ce n'est pas ça bishop political la bishop a commi le quoi en anglais toi bishop ça dit shop pour naïe commi que bishop a commi ko teka comme il y a livre, comme il y a un effigie, comme il y a un verset biblique, il y a un verset biblique, cest pour lui. Il y a un Il y a un Il a un pour a ba bish, ba ane, ba a un a un de Il y a un Il a Il y a Il y a Il y a un a il y a un qui est toujours en diagonale et ce qui est en diagonale ça dit dire a n'est-ce pas comme ça par au évêque nest commerce et apôtre a c'est à dire au la doctrine le mariage n'est-ce pas la réussite de la vie nest pas le succès c'est ça le problème. Maintenant lorsque vous recevez toutes ces choses-là et où tu et les instructions ne viennent pas de Dieu, du coup, moi qui je vais prendre rapidement Il y a 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, pour concept, mais awa, toi verset 17 mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ce qui est au saint Taché-Nazambe, dans le lobby, Jouguana, et ça dit, n'est-ce pas, charge plutôt, porte-charge, au bas, pessio. Ce qui est au saint Taché-Nazambe, moi, je suis au sentir pour en être au La Te. Et ça, le coup là, et a 50 km, mais même un 5. Ça dit, chaque moutou, il suffit à Simbaloboko boye, et Balamoko que faire partie, n'est-ce pas, que tombe le loup dire, tu vas pas sentir, n'est-ce pas, que tu allez 50 kg. Et à temps, lorsque tu reçois quelque chose de la part de Dieu, au Common Ake, au Common Ake, a Common sans problème, il y a un monde qui a au qu au a, a un pasteur, appelé, à mais quand Dieu t'appelle, normalement, il doit préparer tout cela bien avant. Et même, il va préparer des gens qui vont t'aider, sans pour autant, y avoir de la publicité. C'est de, de, de là que tu as appelé à tout. Lorsque Dieu t'appelle, tu n'as pas besoin de forcer, tu ne vas pas penser à un bongo pas yo sans problème. Est-ce que Dieu t'a dit de prendre une salle Donc une salle où ils ont c'est pas 1000 euros. Et puis après tu n'arrives pas à le payer, bien à la payer. Donc bref, nous non, Ce taliban en Zambie vrai. et bongitozala tout comme en Zambie, tout comme en puisque il y a de salle qui tout à comment, n'est-ce pas na facilité yakukuta na yemonanzambe to boyi ba profiteur ko ba bibengi ba prophète entre guillemets to boyi ba passe donc ba donc ba, ba passe partout to ba euh, ona bengi, euh, bengi ba passe tout ou biba voteur ko ba bibengi ba pasteur to boyi ba ba banani ba ba bishop ba bibengi ba évêque ou ba ça ba ba nani, ba ba fou ya jeu échec to lingi banananzambe ceux là ceux là qui sont réellement qui, sont, qui ont l'esprit de Dieu, ceux-là qui sont réellement appelés. Et au moment nous sommes en sans problème. Alors, nous sommes tous en Le conseil est que nous sommes en Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a franchi Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Au bengi où nous en et comme ce qui ont au ils père spirituel. Et comme ce qui reçu une vie, un père spirituel. Il faut un spirituel. C'est-à-dire, je sont dépendant tellement que sont de Des fois, nous disons, ne pas fois, ce n'est pas de leur faute. Bien sûr, ils sont réellement dans Mais c'est vous, n'est-ce pas, Vous pouvez savoir Vous avez alors, euh, Que la lumière puisse réellement luire dans vos vies. Que vos vies soient réellement éclairées de la lumière de Dieu. Puisque la Bible nous dit que Yeshua nous parle qu'il est la lumière du monde. Or, oh, lorsque tu suis la lumière, tu ne marcheras jamais dans les ténèbres. Oh les ténèbres c'est le manque n'est-ce pas de connaissance. Le ténèbre, c'est quoi? C'est l'ignorance. Le ténèbre, c'est quoi? C'est le, le, euh, le mal. Nous en bas, on a besoin en de décision réellement claire. Oso n'est-ce pas responsabilité en colo. Tu écoutes les gens prêcher. tu, écoutes les gens, tu, tu regardes les gens faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu t'es déjà posé une question, une seule que question Quand est-ce que tu es au-dessus de Moussalawana Je ne sais pas si Benga ou le Bique, n'est-ce pas, n'est-ce pas, responsabilité n'est-ce pas, tellement légère. Il y a qu'au-dessus de moi. Ne sois pas derrière des gens, derrière des hommes qui n'ont pas de vision, derrière des hommes qui n'ont pas la vie, derrière des hommes, des hommes qui n'ont rien à euh, vous donner. Déjà, il a comme qu'au on tout ce que dit, le berger a commis que C'est-à-dire, imaginez-vous un peu, imaginez-vous, le berger se courbe, brebis à c'est-à-dire que le berger a commis C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Le loto qui me suis ne reste pas seulement comme ça mais comprends que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors ne demeure pas dans, donc, donc, donc demeure ferme et ne te laisse plus mettre sous le joug de la servitude. Et concept sikaya il y a il y a lumière toi y Ali que pour battre, pour comprendre. S'il y a des questions, tu continuer n'est-ce pas, par rapport à la question Et s'il n'y a pas de questions, vous une vidéo de ce que vous avez ici, en go, une paix, vous avez une a battu, une paix, vous avez paix, une paix, vous vous bénisse une le vous Oh, vous une paix, vous avez vous une paix, tu avez une ou bien Lumière. une d'habitude, vous avez une une YouTube les avertis, site lesavertis.net. Mais nous diffusons nos émissions. Alors, on a à Boussou dans la politique. Et puis d'autres émissions, chaque mercredi, à 22h30, et pas de Konabiso à ligne. déjà. Et puis, mais toutes les émissions, on a, on a appelé les avertis, ou dans lesavertis.net, dans le site internet. Nous sommes pas la bine. Shalom.